Je m'appelle Antoine Bataille, je suis fondateur et CEO de Careclever, qui a élaboré le, le petit robot compagnon QT. Cutie, c'est un robot compagnon qui met en relation les personnes isolées, souvent âgées même, et avec le monde extérieur. Et L'idée, c'est de le lier à une plateforme collaborative, en gros un réseau social, pour que les gens isolés puissent être en contact avec le monde extérieur à travers des activités. Donc ces personnes proposent des activités et en live, vous pouvez aller visiter un musée, aller prendre un cours de cuisine, un cours de sophrologie, un certain nombre d'activités comme ça qui recréent ce lien social tellement important pour le bien vieillir et la bonne santé des personnes âgées. Le digital il est au service de l'humain, en fait, et euh, tout ce qui peut permettre de recréer du lien social, de remettre des gens en contact, d'ouvrir une fenêtre sur le monde, euh, de, de quelque part, de, de recréer euh, une relation forte même entre, entre les gens, bah, elle sera bénéfique. Alors, ça ne remplacera jamais euh, le contact direct, mais euh, tout ce qui peut contribuer à, à redonner euh, du, du, du bien-être et permettre aux gens de bien vieillir, est formidable. Alors, c'est important pour nous d'être associés à des grandes organisations comme l'IRSEM. Et en fait, l'IRSEM a une filiale qui s'appelle Quater Esperanto, dont le positionnement est exactement le même que le nôtre. C'est-à-dire de faire de la prévention pour que les gens puissent rester le plus longtemps chez eux, heureux chez eux le plus possible, et puis d'avoir des outils qui les aident nous, notre robot, non seulement il crée du lien social, mais il fait aussi de l'assistance, de la consultation médicale à distance et quelque part, il a vocation à devenir le hub de la maison. Et sur ces problématiques, on se retrouve et la puissance de l'IRSEM, ça s'en aura quelque part. Et pour nous, intéressante et on, est, on attend beaucoup de, de, de, de ce lien et de, de cette route qu'on va faire ensemble le numérique peut, peut contribuer au lien social. Et qu'en fait, dans toute innovation, il y a trois phases. La première, c'est euh, oh, euh, où ça n'arrivera jamais, où est-ce que vous nous emmenez, c'est la science-fiction. Et puis, la technologie arrive. Et là, il y a une peur. Et en fait, à partir du moment où on a passé cette barrière de la peur, s'installe l'évidence et aujourd'hui c'est ce qu'on a vécu avec notre robot compagnon qui recrée du lien social, les gens finalement euh, ont du lien social et oublient la technologie, oublient le robot et ne se rappellent que du bon moment qu'ils ont pu passer avec d'autres personnes.